Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume, vous me connaissez pour la plupart sous le pseudo de Jake et je gère l'association Eva Sound Studio. Cette association, c'est un vieux projet, un vieux, vieux projet de média radio bénévole sur un ancien serveur de jeux vidéo en ligne massivement multijoueur et ça remonte à 2010. À ce moment-là, ce petit média, ce petit média radio, ça s'appelait Jake Sully Radio Evalis. C'était un média gamer, par les gamers, pour les gamers. Mais on y parlait aussi d'actualité, de musique aussi, plutôt rock et électro, de culture japonaise et même de nouvelles technologies. Par la suite, on a pris un petit peu d'ampleur, on a pu couvrir des salons autour des cultures de l'imaginaire. Et en 2013, il était temps de cadrer un peu plus le projet. Et donc, c'est là que l'association Iva Sound Studio est née. À ce moment-là, nous stoppons la web radio et nous proposons depuis des vidéos où on joue à plein de jeux différents sur YouTube. Mais pas seulement. Même si le jeu vidéo est notre passion principale, on s'intéresse aussi au monde qui nous entoure, à la culture, aux arts vivants, à l'intégration de chacune et chacun dans la société, sans distinction d'origine, de physique, de sexe, peu importe. Et on s'intéresse aussi aux modes de vie alternatifs pour essayer à notre échelle de prendre soin de nous, de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin de la planète, parce que c'est quelque chose de très important et qui nous touche. Au quotidien. C'est pour cela qu'ensuite nous avons produit de nombreux programmes radio, chroniques, émissions autour de l'environnement, des technologies et de l'informatique, des initiatives positives, de la culture, principalement autour des arts du cirque, de la bande dessinée, et même on a fait des recettes de cuisine. Mais qui dit association dit financement, et par souci d'indépendance et de refus d'étiquette politique, nous n'avons jamais demandé une seule subvention à une collectivité. En revanche, on propose des prestations d'ateliers socio-professionnels autour de l'initiation des outils de la radio, autour de la reprise de confiance en soi, de la maîtrise de la voix, de l'élocution, de la conviction dans les propos, car une interview en vrai c'est rien d'autre qu'un entretien, faut, faut faire le lien. On propose aussi de la couverture événementielle pour des événements privés, et également des ateliers de sensibilisation autour d'internet et des nouveaux médias, car en ayant une bonne utilisation de ces outils, on peut faire de très belles choses et on en profite au passage pour faire un peu d'éducation aux médias pour lutter contre la désinformation, car c'est très à la mode en ce moment, il faut faire très attention. Et bien sûr aussi des ateliers autour du jeu vidéo, car le jeu vidéo ce n'est pas le mal, on peut très bien en tirer des compétences à valoriser sur un CV. Un exemple concret, un maître de guilde dans World of Warcraft développe des compétences de management et de ressources humaines. C'est un exemple comme un autre, on pourrait en citer des dizaines. En bref, en atelier comme dans nos productions sur YouTube et notre chaîne de stream Twitch, on va essayer de diffuser toutes ces valeurs d'inclusion, de respect, de bienveillance, de culture, de souci de soi, des autres et du monde qui nous entoure. On va essayer de casser les clichés du gamer enfermé chez lui aussi. Et on va essayer de chercher à se poser des bonnes questions. Petite parenthèse, dites-vous qu'aujourd'hui on voit de plus en plus des jeux vidéo qui véhiculent des messages de sensibilisation, d'alerte. Que ce soit dans le respect de chaque personne, de l'écologie des animaux, etc. Il y a plein de choses intéressantes à faire et à chercher. Fin de parenthèse. Alors maintenant, pourquoi une campagne de financement participatif Je ne vous l'apprends pas, on est en pleine crise sanitaire due à la Covid-19. Beaucoup de secteurs ont été impactés et les petites associations comme la nôtre n'ont pas vraiment eu de soutien concret, c'était difficile de demander des aides. Côté Iva Sound Studio, on avait un peu de réserves. donc la crise nous a impacté quelques mois en décalé, le temps que les réserves s'amenuisent parce qu'il n'y avait plus de rentrée d'argent à un moment. Depuis un an et demi, nous n'avons quasiment pas fait d'ateliers ni d'intervention, très peu nous n'avons toujours pas repris de manière optimale ces interventions-là. Du coup, pour anticiper cette saison qui arrive, 2021-2022, sur de bons pieds, on a besoin de vous. Pour se maintenir à flot et bien commencer la rentrée prochaine avec plein de nouveautés, on vous en parlera dans une autre vidéo, on a besoin de 2500 euros. Pour des particuliers, ça peut paraître une grosse somme, mais on est une petite association, une petite structure, donc c'est une somme vraiment risible. Mais il faut aller les chercher ces 2500 euros. Si on va au-delà, mieux on pourra vous proposer plein de nouveaux contenus on regorge d'idées c'est pas ça qui manque mais il va falloir les mettre en place et on a besoin de financement ces 2500 euros vont servir à préparer ces nouveaux projets mais aussi à aménager un nouveau studio que nous louons depuis peu à la Grainerie à toulouse et il faut l'aménager ce studio c'est pourquoi pour arriver à tous ces objectifs nous lançons cette campagne de crowdfunding sur la plateforme OKpal ulule Soutenez-nous, on compte sur vous, il y a quand même quelques petites contreparties qu'on peut vous proposer, des goodies et d'autres choses. On est une toute petite association, on pense qu'on a quand même de très bonnes valeurs. On aimerait pouvoir continuer à les diffuser et à partager toutes nos passions avec vous. Si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui fait et compose l'association Ivason Studio, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, à venir discuter avec nous sur Discord, on se fera un plaisir de papoter avec vous. Soutenez-nous, on compte sur vous Merci.